Et voici le bike park de Cormaranche. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve à Cormaranche. Et on va se tester une petite bleue. Bon, je pense que ce sera la seule. Parce que vu la, la remontée qu'il y a, j'ai, comment dire, une flemme de remonter à pied. Allez, on va voir un peu ce que ça vaut. C'est double. de grip. C'est bien C'est quand C'est quand C'est Ah c'est bien, dans les bois comme ça, il fait bien frais, c'est super agréable. Yo Yo Ah, les rochers ça glisse un peu là J'ai les roues mouillées sa mère Ah bah plutôt sympa jusqu'ici Ah merde, j'ai loupé la trage. Ah, ça descend plus vite que pour remonter, hein Putain Ouh <rire> bah easy putain dessus, hein. allez bah c'est parti pour le premier road gap de ma vie jamais fait jusqu'à présent après j'ai déjà fait des des sauts conséquents entre guillemets mais jamais de road gap qu'on va voir allez on le sent Et eh bah ben voilà Bon bah premier de gap Et ça passe tout seul Oh putain je suis content J'ai débranché Et ça passe Voilà pour le deuxième drop En vrai, il est pas énorme hein. Il est pas énorme, énorme, mais... mais bon Quand même Là en plus c'est gras Et puis comme je vous dis, c'est mon premier, donc déjà je suis fier de moi Allez, on continue jusqu'à la voiture Le délire dans ce bike park, qui est vraiment trop trop bien, c'est que c'est gratuit quoi. Gratuit, le seul point négatif, c'est quand t'as qu'un DH où la selle remonte pas, <rire> t'es baisé, Et si t'as pas de télescopique ici, tu en chies ta mère. Je viens de me taper l'allée là, je pense j'en ai eu pour trois quarts d'heure à peu près, sachant que je me suis garé tout en bas avec la, avec la BM. Parce que ça sert à rien de se garer en haut, si après il faut remonter pour euh, repartir, ce serait bête. Donc ouais, franchement, bon délire que ce soit un bikepack gratuit. Tu peux y aller quand tu veux. Mais l'idéal c'est quand même d'avoir soit une navette, soit une voiture, enfin quelqu'un qui vient te qui vient te remonter en voiture. Quoi. Parce que sinon tu te fais vite avec 15 bornes de, de côte. Et bon, t'as quand même un peu de dénivelé Surtout sur les derniers mètres Tu prends 300 mètres en 1,7 km Donc ça commence à faire quoi. Ah, Ça c'est sympa Les petits chemins comme ça Un peu caillouteux mais franchement super roulable Ça c'est super agréable En plus le temps là aujourd'hui Ce qui est un peu moins drôle C'est que ça glisse mais ça, ça passe toujours Un délire Un délire You. On arrive à côté d'une église. Ok, ralentis. Je ralentis, je ralentis. Et nous voilà dans le bourg de... de Cormaranche. Allez, ciao